Salut, dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec euh, la modélisation de notre voiture alors ici dans cette vidéo on va apprendre à modéliser le volant cette partie ici et donc pour faire cette partie je vais t'inviter en fait à euh, configurer du moins activer une option vraiment importante pour cette vidéo dans Blender et donc cette option en fait elle est présente ici si je me trompe pas plutôt alors ici alors elle est présente ici en principe et ici sur Statistiques. ici et ok là maintenant on a les statistiques des objets du coup si par exemple je sélectionne tout cet objet on me dit qu'il y a 64 vêtis 64 sélectionnés si je sélectionne un vertice ici, on me dit que j'ai sélectionné un vertice sur 64 vertices au total. Et ça, c'est le paramètre qui va nous intéresser dans cette vidéo. Si je sélectionne deux vertices, ici, ça me dit 2 sur 64. C'est vraiment super important comme paramètre dans cette vidéo. Et donc, une fois que l'on a activé ce paramètre, on va commencer tout d'abord à importer euh, le torus. La primitive Taurus qui va nous permettre de créer cette forme en général. Donc pour faire ça, je fais un Shift A. Et donc déjà, je vais réactiver mes raccourcis ici. Je fais un Shift A, je pars dans mes mèches et je sélectionne le Taurus. Ok. Pour les configurations, ici tu quand 48 pour le Major Segment. Euh, Mine Segment, tu mets à 12. Pour le majeur radius, tu laisses la valeur 1 et le mineur radius, tu peux laisser la valeur 0.25. Et donc une fois que tu as, as fait ça, tu pars en engine mode. Tu appuies la touche 1, tu fais une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Et ensuite tu fais slash pour placer l'objet au premier plan. Et donc déjà, pour le début on a ça et c'est pas si mal. On peut faire Alt S pour euh, scaler de manière proportionnelle. Tu vois que là, ce n'est pas un scale général comme ça, mais c'est un scale en prenant encore en compte les proportions. Du coup là, nous on va rester sur cette proportion. Ok, on va encore un peu scaler notre torus et déjà on a ça. Ok, on peut ajouter le modifier subdivision de surface mais pour le moment on va d'abord laisser ça on va retourner en edit mode et ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, chercher à placer les parties ici, là et là pour placer ça on va tout d'abord faire un Ctrl tab pour aller en mode de sélection de face une fois que ça y est fait on va maintenant commencer par placer cette partie ici pour placer cette partie nous on va utiliser car face du coup je zoome comme ça avec la molette je pars en wireframe avec Z et je fais un C pour la sélection je sélectionne comme ça ça me fait déjà deux. je viens ici ça me fait 3 je viens de l'autre côté ça me fait car je reviens en solid je vois comment ça a sélectionné et ça m'a bien sélectionné mes faces Je fais la même opération pour les deux autres. Je commence par celui-ci. Celui-ci, comme je vois à peu près là, c'est mon axe. Du coup, il est un peu placé en bas. Et donc, je vais venir ici. Je pars toujours en wireframe. Et, et j'ai à précisé que je n'ai pas désélectionné la première sélection. La première sélection, est, est toujours là. Et donc, moi, je viens ici en bas et j'appuie sur la touche C. La touche C va me permettre de rajouter des sélections. À des sélections déjà existantes et donc je viens ici je fais un C comme ça comme ça et je sélectionne quatre faces ok du coup là techniquement ça me sélectionne plutôt 4 fois 2 puisque c'est les faces de devant et les faces de derrière donc ici ça me fait bien mes quatre faces je pars de l'autre côté et je fais la même opération du coup ici j'avais laissé une face du coup ben, deux faces en quelque sorte je fais la même opération de l'autre côté. Du coup, ici, je viens, je fais un C. Il me fait une face, deux, trois et Nickel. Une fois euh, qu'on a fait ça, on va maintenant passer aux opérations d'extrusion. Et donc, euh, on va commencer par faire un E pour Extrude. On annule le déplacement et on Scale. Comme ça. On va Scaler jusqu'à cet endroit ici comme ceci on va un tout petit peu déplacer comme ça vers le bas avec la touche Ctrl appuyé et une fois que l'on a fait ça on va maintenant changer en fait le mot de, de du moins les origines en fait le, mode, le type d'origine des, des objets ou bien des, des vertices on peut dire ça comme ça mais niveau explication je pourrais pas faire mieux, je me dis. Et donc, c'est mieux de voir à quoi euh, ça ressemble, du moins comment l'utiliser. Donc, du coup, on va venir ici. Et on va euh, cliquer sur Individual Origins. Comme ça, chaque élément aura son origine à lui. Et ça sera vraiment utile pour le scale. Du coup, là, j'ai fait un S pour le scale. Et j'appuie sur la touche Control, du coup, la touche CTR. CTR. Euh, ça touche, euh, c'est voilà. c'est ouais et du coup, je scale un peu comme ça. Je pense que par rapport à mon image de référence, c'est plus, c'est plutôt ça. Du coup, ici, un tout petit peu plus petit que euh, la base, ok. Et c'est vraiment ça que nous on voulait. Du coup, je peux. Euh, venir comme ça afin que vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup, ici, comme il disait, c'était bien et bien Quatre faces. Ok, une fois que cela est fait, alors, comme ça, une fois que cela est fait, on peut encore euh, également supprimer les faces qui se trouvent euh, ici. Les faces qui se trouvent ici, on fait un X et ensuite un delete face. Du coup, là, on a plus les faces et c'est nickel. Et donc, pour continuer, on va ajouter des edge loops de maintien. Du coup, ici, je fais un CTRL R, je mets une edge loop ici. Peut-être après, on va la supprimer, mais pour le moment, on va euh, la mettre. Pour chaque que élément, ici. Je vais faire également ici, derrière. Et je vais faire ici, ok. Je pars dans mes modifiers. J'ajoute le modifier subdivision de surface. Je mets ma viewport à 2 et je smooth les vertices. N'oublie pas, dans la précédente vidéo, on avait coché ici cavity pour mieux voir les arrêts et il est toujours là cette option. Et donc à présent, on va maintenant chercher à arrondir les bords. Pour arrondir les bords, on va tout simplement venir ici, faire des CTRL-R, des petits CTRL-R. On va faire également un autre CTRL-R ici. On va même aller en mode de sélection de vertices avec le CTRL-Tab. Et on peut également faire glisser les vertices si précédemment on s'est mal déplacé. On va recommencer l'opération sur les autres éléments ici. On fait de même ici. Ok, il faut également s'assurer de ne pas euh, en fait trop se déplacer. Du coup ici, on peut aller en royal frame et faire un C comme ça. Du coup là, on sélectionne ici, et là. On fait un CTRL-E. Et slide pour que en fait ces deux vertices ne se collent pas je renouvelle l'opération ici en haut je fais un ctrl R ici je me déplace comme ça je fais de nouveau un autre ctrl R ici je viens là en haut je pars en wireframe je fais un C Déjà là, je fais un C, tac tac tac tac tac, et je fais alors Ctrl Z, prends, pas une extrusion, je fais un Ctrl E et un edge slide pour ne pas que mes vertices se cool, cool, ici. Si de l'autre côté ça ne dérange pas, c'est pas nécessaire de le faire. Ok, on regarde déjà la forme générale. Ok, c'est nice. Ici, je vais faire CTRL-R pour mettre deux edges. Je fais de même ici et je fais de même ici. Ok, nice. Ok, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un cylindre. Le cylindre, pourquoi C'est pour la forme qui sera ici. Exemple pour laquelle on importe un cylindre. Niveau config, on va tout simplement laisser le nombre de vertices à 32. Euh, 32. Et ensuite, euh, bah, ici, on va laisser les valeurs par défaut. Tout ce qu'on va modifier ici, c'est là, qu'on va mettre nothing. Ok. Une fois qu'on a ça, on va faire euh, une rotation avec un Rx » de 90 degrés. On va euh, scaler comme ça et on va s'arrêter ici. Alors ici, je pense que c'est bon. Ok, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va aussi faire, euh, c'est venir ici, ajouter le modifier Solidify. Il va nous permettre d'augmenter l'épaisseur comme ça sur notre objet. Et également, ce qu'on va faire, c'est aller en vue de profil et déplacer notre cylindre comme ça sur l'axe des Y. Euh, on va également se référer à notre image de référence au niveau de la, la position en fait de notre, de notre cylindre. Du coup là cette position me semble plutôt pas mal. Donc Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement déplacer les vertices ici avec un bord Select. On déplace. On va également mettre un peu comme ça. Et ok on a ça C'est c'est plutôt cool Et donc euh, ce qu'on va également faire en plus C'est ajouter des edges de maintien C'est pas vraiment des edges de maintien pour le moment Parce que ça va nous aider à regarder bien ici je place ça à cet endroit Je fais de même de l'autre côté Je place ça ici et maintenant, ce que j'ajoute à présent, c'est les edge Loop de maintien pour maintenir la forme. Um, to maintain, um, pour maintenir la forme des shapes. Du coup, j'ai fait de même ici et là, je rajoute un autre comme ça. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter le modifier subdivision de surface. Je mets la vidéo à 2, je fais un WV, ensuite un chase mouse. Ok. Pour le moment on a ça, on a, euh, on a nos formes ici avec plus ou moins la bonne épaisseur et on a euh, nos éléments qui sont positionnés parfaitement et donc ce que on va faire à présent c'est fusionner ça et ça to join, pour fusionner mais avant ce qu'on va faire ici c'est appliquer le modifier solidify Apply des modifieurs solidify. Du coup, on met ici, on clique sur apply. Nickel. Une fois qu'on a appliqué le modifier solidify, on va à présent fusionner ces deux artistes parce que actuellement ils ont juste la sub sur fois sur ça. Du coup, on peut les appliquer. Je sélectionne ça, je sélectionne ça, je fais mon CTRL J. Nickel. Je peux à présent. Euh, je peux à présent chercher à fusionner euh, ces deux parties ici. Et donc pour faire ça, je vais tout d'abord me placer sur la vue de face, aller en wireframe pour voir à quoi ça ressemble. Ici, je vais faire un CTRL R, comme ça. Et je vais faire une sélection, un ALT clic droit ici, je fais un X, DELETE, vertice On a ça. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Ctrl R ici. Je fais un Alt, Clic droit. Je fais un X. Delete Vertice. Je recommence la même opération ici. Je fais mon Ctrl R ici. Je fais un Alt, Clic droit. Je fais un X. Delete Vertice. Ok. Super. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un, un Alt, Clic droit ici. Alt, Clic droit. Pourquoi Why tout simplement pour venir vérifier ici le nombre de vertices. Ici, on me dit que là, j'ai 16 vertices qui ont été sélectionnés. Ok, ce que je vais maintenant faire, c'est supprimer les phases qui se trouvent à côté ici sur mon cylindre. Je sélectionne là avec Shift maintenu. Je fais un X, delete face. Ok. Je vais faire un table. Je pars en mode de sélection de vertices. Je fais un Alt-clic droit ici. Et je viens ici. Je regarde le nombre de vertices qui sont présents. Là, on me dit que j'ai 14 vertices. Or ici, j'ai 16 vertices. Donc. Euh, techniquement, il va falloir que je que soit je diminue un des vertices ici, soit je remonte des vertices ici. Et donc, ce que moi je vais faire, c'est augmenter un vertice ici. Donc, je vais faire Ctrl R ici. Comme ça, si je recommence l'opération, on me dit que j'ai 16 vertices qui ont été sélectionnés ici j'ai alors ici j'ai 16 vertices du coup je vais pouvoir faire ça shift maintenu ça avec shift maintenu je vais venir lui faire un ctrl e et ensuite un h un bruit H low ok vue de face voilà ça c'est magnifique si vous avez des soucis ici vous pouvez euh, les, les éditer donc pour éditer ça facilement il suffit de alors il suffit de sélectionner ici là et là faire monter ça et voilà en bas c'est nickel on va faire la même opération de l'autre côté. Je viens ici. Je fais un CTRL-TAP et je supprime des faces. Alors ici, je dois faire ça, ça, ça, ça. Je fais de même de l'autre côté ici. Avec SHIFT maintenu. Je fais un X Utility Faces. Je fais un Ctrl Tab, mode de sélection de vertices. Je fais un alt clic droit Là, j'ai 16 vertices. Je fais de même ici, 16 vertices. Je fais un Shift maintenu en pressant alt clic droit ici. Je, pars. je fais un Ctrl e ou alors je viens ici, Bride et Loop. De face, c'est nickel. Ici, je peux modifier un tout petit peu en euh, déplaçant comme ça sur l'axe des Z. Ok, nickel. Alors, ici, je peux encore un tout petit peu déplacer vers le haut vers le bas. Alors, ici, donc Z. Ok, nickel. Et donc, je vais maintenant faire ici en haut, même procédure. Je pars ici, je fais un contrôle tab je sélectionne ici, ici, là, là, là, là, là, là, ici, ici, ici, là, et là. Je fais un X, Delete Faces. Je fais un CTRL TA pour aller au mode de sélection de vertices. Je fais un ALT et clic droit ici. On a 16 vertices. Avec SHIFT maintenu, je fais de même ALT et clic droit ici. Je fais un CTRL E et ensuite un Bridge Edge Loop. Je pars sur ma vue de face. Je regarde. C'est magnifique. Ce que je vais également faire, c'est déplacer les vertices ici. Sur ma vue de face, je viens ici et je déplace comme ça je fais la même opération de l'autre côté je viens ici je déplace comme ça et on a ça ok déjà là j'ai mon objet qui a été réalisé euh, je vais terminer maintenant euh, avec euh, avec la petite boule qui est ici, la partie la plus facile que j'attendais depuis. Et donc pour faire ça, je vais juste faire un Shift A, je pars dans mes mèches, je prends un cube. Je viens ici, tac, je mets à croix, parce que là, à deux, c'est pas la même topologie. Du coup, je mets ici, je mets à croix, et j'applique ça. Je scale comme ça, et je fais W, et ensuite un e Smooth. Euh, un sheet smooth, je viens là, je déplace, je viens là, je scale, je déplace, je désélectionne pour bien, pour mieux voir mon image de référence. Et d'après mon image de référence, il y a un tout petit peu l'espace ici. Nickel. Ok, là je vais sauvegarder mon projet avec un CTRL S et je vais aller ici derrière et je vais finir cette vidéo en ajoutant euh, une, euh, une face ici. Donc là je vais faire un Shift D comme ceci, je vais faire un scale comme ça et je vais faire une extrusion, un scale. Une extrusion, un scale et une extrusion encore un scale. Là, je vais faire M et ensuite un add center. J'ai mon add center qui a été fait. J'ai ma forme ici. Je vais tout simplement sélectionner le point là. Je fais un L et je fais un S. Je vais faire un déplacement comme ça. J'ai fait ça pour que lorsqu'on se place sur la vue de face, on ne voit pas le vide à craver là. Et donc ici, il y a euh, une sorte de, de guidon, bien de tuyau. Et ça, je vous donne rendez-vous dans, euh, je te donne rendez-vous de la prochaine vidéo euh, pour faire ça. Euh, ici, ici, ici, je vais pour finir un tout petit peu ça. Voilà. Ici, je vais faire un Alt-Clic droit, un Ctrl-E, et ensuite un Hit Slide. On va faire glisser ça un euh, tout petit peu. On fait la même opération ici. Alt-Clic droit, contrôle e Hit Slide. Et ici, en haut, terminer, Alt-Ctrl-R. Ou alors euh, Alt clic droit, Ctrl-E et Slide. Donc ici, il y a deux méthodes que tu peux faire. Soit tu fais un Ctrl-R comme j'ai fait là, soit tu peux faire ici les vertices. Du coup, même ici, on va faire un Ctrl-R. Ça sera mieux. Donc là, je vais faire un slash et déjà, on a deux pièces de nos euh, voitures. Ici, je vais placer ça là devant pour le début et je vais laisser ça ici. Je fais encore un CTRL S pour sauvegarder mon projet et je te dis euh, à bientôt. Oh. Du moins, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A plus...